Voici maintenant l'espace de bloc-notes personnel à chacun des élèves. Nous verrons plus en détail celui d'une élève qui se nomme Léa. Donc, Léa, ici, possède quatre sections. Examen, notes de cours, questionnaire et travail à domicile. Si moi, en tant qu'enseignant, je veux aller ajouter des notes de cours dans la section de Léa, j'ai deux possibilités. Soit je laisse l'élève le faire, ou encore, je distribue moi-même une section ou une page à tous mes élèves. C'est certain que Léa pourrait elle-même aller chercher ses notes de cours. Elle pourrait aller dans ma bibliothèque de contenu, section français, nom et déterminant. Et elle pourrait copier, en faisant un clic droit, la page de contenu, revenir dans ses notes de cours et cliquer droit ici pour coller le nom et déterminant. Voilà, la page apparaît. Ça peut être pratique, certes, mais moi, comme enseignant, je souhaite pouvoir pousser du contenu dans les notes de cours de mes élèves. C'est très simple. Je pourrais aller dans ma bibliothèque à moi, dans la section « Français », par exemple, et si je vais dans la section « Adjectifs », je vais aller ouvrir mon « classe Notebook » juste ici, et je vais vouloir distribuer une page à mes élèves. Donc, je vais cliquer sur « Distribuer la page ». Sur laquelle je suis, évidemment. Et là, il y a le chargement ici en cours. On me dit que je dois me connecter pour euh, pouvoir distribuer donc, une section. Alors, il souhaite ouvrir une nouvelle fenêtre. Je fais « Autoriser ». J'ai une petite fenêtre qui va bientôt s'afficher. Juste ici. Donc, comme dit « Distribution de la page adjectif dans la section étudiants. Sélectionnez une section vers laquelle effectuer la distribution. On se souviendra que mon bloc « Notes des étudiants » contient ces quatre sections. Je veux bien sûr que ma page adjectif apparaisse dans les notes de cours de mes élèves. Donc, je sélectionne « Notes de cours » et j'appuie sur « Distribuer ». La distribution est en cours. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà, c'est écrit « page correctement distribuée ». On va aller vérifier maintenant si on retourne, puisque j'étais dans ma bibliothèque de contenu, si on retourne dans la section de Léa, dans ses notes de cours. Et voilà, la sous-section, plutôt la page adjectif, ici, semble apparue. Ça peut prendre quelques secondes, là, voire une minute avant que la page s'affiche dans le bloc-notes de vos élèves. Si je vais voir une autre élève, par exemple, Olivia, Toujours la même section note de cours. Et la page adjectif s'y trouve également. Excellent. Donc, c'est la façon de distribuer une page. Et on peut également distribuer de la même façon une section entière. C'est-à-dire ici, par exemple, la section français. Avec tout ce qui s'y retrouve, je pourrais la distribuer à mes élèves. Notez que ces opérations sont beaucoup plus rapides et efficaces lorsqu'on est connecté sur Teams en ligne dans le navigateur plutôt que sur le client. Voici maintenant comment corriger les travaux des élèves directement à partir du bloc-notes de classe.